l'écoute sans doute de signes, se marre à l'écoute sans crainte de mots, sur mes plaintes je reste toute oui, prête à dire, oui. je reste toute oui, prête à dire de beau, de beau avant que ça craque, s'embrasse de fan, boum de peau de peau, c'est pour que ça claque, ça flamme, soit à ça Black, black, et nous, mais et ce, les Black Seas, dans on va Wave, Baby On nous On nous Baby On On New, Baby On On le On On On On God, that won't crack, one night we'll come back We'll have to pack, take, pack, take The gleam of the fluff can't get enough When love gets tired You say you're lonely You're quite alone like blue Well, you can cry, cry, cry, cry me a river Now you say you're sorry Elle retrouve ses formes d'anges Tout en faisant tes petits plats Fais-toi une raison mon gars Il y a méprise Et que veux-tu, que veux-tu que je te dise On s'enlise plus que qu nous devise Masculin, féminin, une guerre, c'est qu'un d'apprises